Aujourd'hui, encore une belle journée. Là, aujourd'hui, on était avec euh, les scouts, les pionniers Caravelles, si je ne m'abuse. C'est tout à fait ça. Voilà. Qui était au nombre de... 150 jeunes et 30 animateurs. C'est pas mal. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est des jeunes de 14 ans à 17 ans qui se répartissent dans la ville par équipe, ils ne se connaissent pas obligatoirement, on leur donne un fauteuil, ils partent à l'aventure, à la découverte d'un monde qu'ils qu ne connaissent pas réellement, c'est-à-dire qu'ils se mettent en situation, en, en fauteuil, en, en situation difficile parce que la cité n'est pas du tout adaptée, donc il y a une certaine prise de conscience de leur part. Et c'est pas souvent qu'on voit des jeunes de 14-17 ans à qui on fait confiance pour aller dans des bars, des restaurants, des, des magasins, et de se dire, euh, ben bah voilà, vous êtes vraiment acteurs, et euh, ben c'est à vous le monde de demain et le monde de demain c'est un monde accessible à tous. Nous sommes euh, secousse de France et on a une mission c'est de voir si la vidéo de Calimard est euh, accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc en fait on, a juste, euh, on rentre juste pour voir si c'est si bon si on peut bouger de avec mais c'est un peu. D'accord C'est pas Plein de petits... euh, accès à la toilette impossible, pas d'ascenseur. Alors, euh, accueil... cool Accueil, bah, tu mets 9, ouais, un truc comme ça. Et accessibilité, il bah, y a juste euh, moins de 7. Voilà. Pour moi, la journée a été plutôt intéressante et enrichissante. On a appris plus que bah, ce qu'on savait, parce que par exemple, on a vu que les handicapés avaient une vie beaucoup plus difficile par rapport à nous, et qu'il fallait être assez costaud mentalement et psychologiquement, et physiquement, parce qu'ils ont le regard des autres qui sont toute la journée portés sur eux et que le regard n'est pas du tout le même entre quelqu'un à mobilité réduite et quelqu'un qui est mobile comme nous. Il y a plus de maisons et plusieurs aussi. Euh, on essaie de se tenir justement à des allées assez larges. Alors, Donc l'allée elle, elle est es large, es très bonne ambiance, euh, bien bien. Blanc, oui. bonne la vendeuse elle est blanche, bonne quête avec elle. On voit bien que le changement ne peut pas être fait du jour au lendemain. Quoi. Ouais, Changer un magasin comme ça, c'est pas possible. Il faut du temps, il faut des lois, il faut des pétitions. Et du budget aussi. Et voilà Et tout ça, c'est long. Et, on... et là, on se rend compte, nous les scouts, grâce à, grâce à Jacques Cède, ouais. bah, que la vie n'est pas facile tous les jours pour tout le monde. Quoi. Voilà, c'est sûr. C'était un bon exemple de l'éducation de vie, je pense. Voilà.